Ce qu'on essaye de faire à la mille des c'est sans doute de mixer des approches qui sont finalement relativement globales sur les conduites addictives et en particulier auprès des jeunes. On sait ce qui marche le plus si on veut prévenir les usages, les usages précoces, c'est de travailler sur des déterminants qui sont. Euh, non spécifiques du produit ou de la conduite addictive considérée. En particulier, c'est travailler avec l'éducation nationale en direction des jeunes, des plus jeunes, pour renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, l'esprit critique. Et c'est ça qui a un impact utile sur à peu près l'ensemble des conduites à risque, dont le cannabis. Mais de temps en temps, il nous semble également qu'il faut travailler sur la mise en évidence des risques et faire connaître ces risques plutôt au public adulte en réalité, ceux qui, parce qu'ils sont parents, parce qu'ils sont professionnels de santé, parce qu'ils sont enseignants, euh, éducateurs, doivent aussi savoir comment euh, parler de ces risques avec euh, les, les plus jeunes quand il faut en parler. La question qu'on peut poser, c'est est-ce que on saurait faire mieux avec un autre encadrement en réalité de, de, de ce produit Moi, les expériences que je vois à l'étranger, me donne pas du tout envie d'aller sur un terrain qui va contribuer à une banalisation supplémentaire des différents usages du cannabis. Je crois qu'au contraire, là il faut bien sûr s'améliorer encore et encore en termes de prévention, en termes de répression des trafics, mais ce serait prendre un très grand risque que de soumettre à l'idée finalement de tous que euh, trouver du cannabis de manière légale... Euh, permettrait de régler les choses de les, de, de, de, et d'améliorer la situation. Je crois qu'au contraire, on, aurait, on serait confronté à une banalisation supplémentaire, ce qui n'est pas mon objectif. Les évolutions particulières qu'il faut encore mener tous ensemble avec les différents services de l'État, avec les collectivités, avec l'ensemble des professionnels, c'est travailler à une prévention qui fonctionne. On a, euh, on le cite souvent, ces programmes de renforcement des compétences psychosociales par lesquels euh, vraiment beaucoup de choses peuvent passer. On a aussi d'autres milieux sur lesquels on essaye de travailler avec, euh, avec beaucoup d'énergie. Le milieu professionnel, on en a parlé aujourd'hui au CESE et c'est extrêmement important de travailler sur ce champ-là. Donc c'est à la fois aborder vraiment les plus jeunes dans leur milieu scolaire, dans leur milieu familial, mais c'est aussi travailler sur le milieu professionnel, le milieu festif, le milieu étudiant.